Toi aussi, tu peux communiquer avec cet être cher qui te manque terriblement sans passer par un médium. Découvre le rituel simple, accessible à tous, mais puissant, qui te permettra de, la, de le contacter, qu'il soit être humain ou animal. Et je vais te montrer comment dans cette vidéo. Et reste jusqu'à la fin parce que je vais aussi te montrer comment te protéger quand tu rentres en communication avec l'invisible. Bonjour à vous qui croyez à l'avenir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 de médiumnité ou de voyance, je vois énormément de consultants qui n'entendent pas un défunt qui pourtant essaye de lui envoyer des messages. Alors c'est ou parce que tu as peur, mais aussi parce que tu ne crois pas en ta force et en ta capacité de te connecter. Par conséquent, tu bloques inconsciemment ce canal qui te permettrait de l'entendre, de le ressentir et peut-être même de le voir. Et pourtant tu n'es pas loin d'y arriver. Il essaye de communiquer avec toi et tu peux te connecter avec lui. C'est normal d'avoir peur, peur que des êtres maléfiques ou tout simplement quelqu'un qui n'y est pas invité utilise ce canal pour se connecter à toi ou tout simplement de ne pas savoir gérer la situation. Pourtant, comme toute discipline, avec les bonnes techniques, les clés adéquates, les bons outils et un peu de pratique, évidemment, tu peux te connecter à qui tu veux dans ce monde comme dans l'au-delà. Je vais t'accompagner pour que tu puisses y arriver sans avoir besoin de passer par un médium. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, c'est comment ouvrir ton canal, comment te connecter à l'invisible. Comment recevoir les messages de la personne avec laquelle tu veux communiquer ou de l'être cher, parce que c'est un animal. Et surtout, comment refermer ton canal pour ne pas être constamment dérangé par des messages que tu ne veux pas recevoir. De la même manière que dans la communication avec des personnes vivantes, tu as un espace de protection dans lequel tu ne laisses pas rentrer les personnes, sinon tu te sens mal à l'aise, tu sais, quand quelqu'un est trop proche. Avec les êtres décédés, c'est pareil, tu dois pouvoir refermer ce canal et ne pas recevoir des messages de n'importe qui et quand tu ne le désires pas. Et la déconnexion est tout aussi importante que la connexion. Bon, on va commencer d'abord par réfléchir un peu, de façon un peu logique, même si c'est un monde de l'invisible, et d'exploser un peu les idées reçues. J'ai lu des commentaires dans mes dernières vidéos qui sont un petit peu délirantes. Certains disent qu'il faut 8 mois après, la après le décès pour les contacter, d'autres 6 mois, 2, 2 mois et demi, d'autres 2 jours, 3 semaines, 1 heure, enfin... Tout ceci, c'est de la bullshit. Mettre des règles de temps dans le monde de l'invisible n'a aucun sens. Quand j'étais plus jeune, moi aussi, j'ai eu droit à des gens qui essayaient de m'impressionner avec leurs pseudo-connaissances et règles, mais s'il y a bien des choses que j'ai appris durant mes 35 ans d'expérience en la matière, c'est que le monde de la visible est en relation avec vos ressentis. Si vous pensez qu'une personne essaye de vous contacter alors qu'il vient de décéder, que ce soit en rêve ou en captant des signes, c'est réel. Et tu n'es pas dingue Et s'il si existe des règles dans le monde de l'invisible, ça n'a rien à voir avec le temps et l'espace il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de montre, il n'y a pas de timing. Le temps et l'espace n'existent que pour le corps physique. C'est en corrélation avec le corps physique et pas avec le corps éthérique. Par conséquent, je répète, il n'y a pas de temps et d'espace dans le monde de l'invisible. Et très souvent, nos défunts nous disent qu'ils ont besoin de nous, et de nous entendre et de savoir que nous pensons à eux juste après avoir trépassé pour continuer à avancer vers la lumière. Ce sont ces nouvelles Lassam, et elles sont plus près de notre plan terrestre que d'autres dimensions. De ce fait, lorsqu'elle décède, elle nous entend bien avant d'entendre les êtres de lumière. Et il arrive que certaines communications aient lieu à peine quelques secondes après le, la mort terrestre d'un proche. D'ailleurs, bien des gens affirment avoir vu en rêve ou dans une apparition un être cher venir près d'eux pour leur dire au revoir, puis avoir appris le lendemain que cette personne avait trépassé au milieu de la nuit. Les âmes peuvent communiquer immédiatement avec nous, mais certaines d'entre elles souhaitent, ou Faut aller faire un break avant de revenir. Donc concernant mon timing, il n'y en a pas. C'est l'âme elle-même qui décide de la suite du programme. En l'occurrence, les défunts ont un choix à faire une fois qu'ils sont passés dans la lumière. Alors, ils peuvent ou décider de se réincarner tout de suite dans une nouvelle vie, un nouveau corps, ou alors prendre un peu de temps pour faire un break, ou bien revenir auprès de toi pour te servir de guide, ou alors s'élever dans un autre plan pour se rapprocher de la source. Par contre, une fois réincarnés, normalement, ils ne sont plus joignables par des rituels. Tu verras, tu, tu capteras leur nouvelle vie, pas leur âme. Mais tu as sûrement entendu parler des relations karmiques. Alors, elles ne sont pas que sentimentales, elles peuvent être aussi amicales, familiales, autres. Eh bien, ce sont justement d'anciennes âmes avec qui tu as partagé des vies antérieures. C'est ce qui arrive quand tu as un coup de foudre, par exemple. Il y a de fortes chances pour que tu aies déjà connu cette personne dans une vie précédente. C'est un sentiment très fort, une affinité immédiate, comme si, comme si tu le connaissais la personne. Tu éprouves une réelle joie de rencontrer cette personne, comme si tu retrouvais un vieil ami ou une vieille amie, ou plus y affinité. Et c'est vraiment magnifique. Un être cher disparu n'est jamais perdu. Tu auras des occasions de le rencontrer sous une autre forme, dans l'au-delà, ou même dans cette vie, puis même dans d'autres vies. Nous sommes bien plus grands que cette vie sur Terre. Cette vie sur Terre n'est que la toute petite partie apparente de l'iceberg. Mais toi, tu es capable de communiquer avec un défunt si tu le souhaites. Tout simplement parce que tu es physiquement équipé pour recevoir des messages de l'au-delà. L'organe physique qui te permet d'y arriver, c'est la glande pinéale située dans le cerveau. C'est elle qui te permet de rêver. Elle est connue dans les anciennes cultures sous différentes dénominations. Le troisième œil en Asie, l'œil d'Horus en Égypte, la vision du cyclope chez les francs-maçons. C'est tout simplement ton sixième sens. Et c'est grâce à lui que tu peux développer des dons de médiumnité et entrer en contact avec le monde subtil. Mais pour cela, tu dois l'activer, le développer et le canaliser. Tu peux le faire par une démarche spirituelle, la méditation, une reconnexion à toi, le maintien de ton taux vibratoire à un niveau élevé, qui est d'ailleurs très important. Il faut maintenir ton niveau vibratoire à un niveau élevé. Par contre, dans toute communication avec le monde de l'invisible, tu dois être prudent. Je ne dis pas pour te faire, je ne dis pas ça pour te faire peur, hein. Mais dans toutes les nouvelles disciplines où tu ne gères pas les pratiques et outils, tu dois être prudent, n'est-ce pas Là, c'est pareil. C'est mieux d'être dans un état serein, calme, dans l'amour et la bienveillance, et d'éloigner toutes les pensées négatives, la colère, la rancœur, la tristesse, ou tout ressentiment qui ferait chuter ton taux vibratoire. Parfois, tu peux te retrouver connecté de manière spontanée et sans l'avoir fait consciemment. C'est vraiment un cadeau, en fait c'est-à-dire que tu, tu, tu as la chance d'avoir une connexion spontanée avec un défunt. Prends-le comme un cadeau. C'est un moment magique. Mais en revanche, si tu cherches à provoquer intentionnellement un contact avec lui, tu dois te protéger. Parce que tu ne sais pas qui va se présenter. C'est à ce niveau-là qu'il faut être sur tes gardes. Et là aussi, on va voir comment. Tu ouvres ton canal, mais il n'est pas dédié à une seule personne. Et d'autres peuvent s'y connecter. Ça peut être la personne que tu appelles comme une autre personne. Donc le mieux est de confirmer qui se connecte à toi en lui posant une question que personne ne peut savoir à part vous deux. Après confirmation, tu peux dialoguer. Dialoguer sereinement. Alors concernant ce rituel qui te permet d'être en contact avec cet être, comme nous l'avons vu ultérieurement, il y a trois cas de figure. On l'a déjà vu, hein l'être cher s'est déjà réincarné dans notre corps et tu vas capter sa nouvelle vie et pas forcément l'être avec lequel tu veux te connecter. Où il a rejoint la source, est parti dans l'au-delà, a décidé d'aller vivre sa vie au paradis, au paradis, et tu veux le contacter, ce sera un peu plus loin, un peu plus long, un peu plus de travail, mais tu peux. Ou alors il est encore près de toi, et ça va être beaucoup plus simple pour communiquer avec lui. Et en fait, à mon avis, tu le ressens déjà à côté de toi, mais tu n'arrives pas à communiquer pour savoir ce qu'il veut te dire et comprendre ses messages. Est-ce qu'il est proche de toi pour te servir de guide ou est-ce qu'il n'arrive pas à te quitter parce qu'il se sent trop triste et ne sait pas comment te consoler Ou lui-même a besoin de toi pour tourner la page et passer à une autre étape de sa nouvelle vie Et toi, tu peux l'aider à dépasser ce moment de doute, d'hésitation ou de blocage afin qu'il aille vers la lumière. Et réciproquement, t'aider à dépasser ton moment de doute, de blocage et à avancer dans ta vie. Et la meilleure manière de l'aider, c'est de lui accorder de l'attention. Tu peux te souvenir d'une belle parole qu'il ou qu'elle t'a dit et la répéter à l'occasion. Alors ne cherche pas la formulation parfaite, écoute ton cœur, libère ton mental et formule clairement tes demandes et intentions. Pour libérer ton mental, tu peux méditer, chanter dans ton bain, dans ta voiture. Il s'agit surtout de lui envoyer un flot d'énergie, d'amour et de tendresse. S'il essaye de te contacter, tu as dû voir des signes. Parfois c'est super clair et d'autres fois plus subtil. Mais tu as dû avoir des signes. Que ce soit en rêve, ou des objets électriques qui s'allument, qui s'éteignent, ou quand un objet tombe, ou une porte claque. Une fois, j'ai dormi chez mes cousins. Ils vivent dans un magnifique appartement ancien au centre de Paris, près de la Seine. Et ils ont une bibliothèque dans la chambre. Et pour la première fois de leur vie, pendant qu'ils dormaient, il y a un livre qui est tombé tout seul de la bibliothèque et qui s'est ouvert. Alors, ils ont eu super peur. Et donc, ils n'ont pas osé bouger, mais ils m'ont parlé au matin. Et j'aurais dit que quelqu'un essayait de les, de les contacter, de leur communiquer de communiquer avec eux et qu'il fallait regarder quel livre il s'agissait et à quelle page ce livre s'était ouvert, quand il est tombé. Sincèrement, je ne me souviens pas de la page parce que ça n'était pas destiné, le message ne m'était pas adressé. Mais quand on a regardé ensemble le texte, leur parlait et eux ont su de qui il s'agissait et ont compris le message. Et ça, c'est un magnifique cadeau. Et les signes peuvent être d'ordre sensitif aussi, quand tu ressens soudainement un enveloppe d'amour ou de tendresse. Tactile, quand tu te sens touché par une présence physique, une lumière qui s'allume aussi ou qui s'éteint. Euh, quand tu vois, quand même visuel, quand tu le, vois, tu le vois tu vois juste une partie ou alors olfactif, tu sens une odeur qui t'évoque l'être qui te manque. Donc si toi tu as ce genre de signe, sache que c'est un cadeau extraordinaire. Alors concernant le rituel, mets-toi dans un endroit calme et tranquille où tu ne seras pas dérangé. Et d'ailleurs, si tu as l'intention de faire des communications médiumniques, je te conseille de trouver un endroit et de garder toujours le même. Il sera imprégné de tes communications. Ensuite, porte des habits confortables où tu te sens bien. D'ailleurs, on dit bien tu dois être bien dans tes baskets pour ne pas être à côté de tes pompes. Comme quoi, l'habit, c'est super important. Et donc, super important que tu te sens bien dans tes baskets et de mettre des habits où tu te sens bien. Alors, pas qu'au niveau physique, hein, au niveau énergétique surtout. D'ailleurs, parfois, on a de vieux fringues pourries dans lesquelles on se sent bien mieux que dans des super fringues neufs qu'on a achetées parce qu'on les trouvait super beaux. Puis, assis-toi de manière confortable. Je te dirai en tailleur, mais là aussi, c'est pareil. Si tu préfères être à genoux ou d'une autre manière, c'est toi qui vois. Tu dois te sentir aligné. Tu dois te sentir aligné. Allume une bougie blanche face à toi. Mets-toi dans la pénombre. Genre ambiance... film d'horreur. Mets du gros sel naturel alors, tu peux en trouver n'importe où, ça ne coûte rien. Tu mets du gros sel naturel dans une coupe recouverte d'eau, dans une petite coupe, à gauche. Mets l'encens à droite. Place-toi face à la bougie. Si tu ressens le, super, le besoin, prends un support, prends une photo, prends n'importe quoi, quelque chose que tu affectionnes. Ça peut être aussi des runes, un oracle, mais la photo de la personne peut être importante aussi. Et tu es prête à commencer le rituel donc comme je t'explique dans la vidéo, dans cette vidéo, l'important de la respiration pour atteindre l'âme, c'est primordial. Au niveau kabbalistique, je te fais une explication pour la kabbalistique dans la vidéo qui est là. Si ça t'intéresse, clique sur la vidéo. Maintenant, on va se reconcentrer sur le rituel. Il est simple, mais il demande de la concentration. Tu vas donc commencer à faire des respirations thoraciques profondes. Tu inspires, puis tu retiens l'inspiration 5 secondes et tu relâches. Tu fais ça une dizaine de fois jusqu'à ce que ton corps il lâche prise. Tu vas te sentir de plus en plus ramolo, c'est normal. Tu relâches le corps et le mental pour rapprocher, te rapprocher de l'énergétique. Tu vas sûrement commencer à bailler, à te détendre. Et tu vas commencer à faire des vibrations en sortant l'air de ton ventre. Et tu vas commencer à sentir ton niveau vibratoire élevé. Concentre-toi sur ta respiration et sur tes vibrations. Et regarde bien la flamme de la bougie face à toi. Ressens l'encens. À ce niveau-là, tu peux commencer à appeler l'être que tu veux contacter. Il n'y a pas de formulation parfaite. Tu as un lien énergétique avec cet être. Il perdure par-delà la mort. Tu es la personne pour savoir les mots à dire à ce moment-là pour l'appeler. Fais-toi confiance. Si tu ressens ou tu entends quelque chose, pose-lui une question qui te permettra de définir s'il s'agit bien de l'être que tu veux contacter. Si tu n'arrives pas à entendre ou à ressentir, tu peux te servir du support. C'est pour là que ça qu'il est là. On l'a pris parce que pose la question au support. Ce n'est pas qu'une chose mauvaise, un support. Bien au contraire, il t'aide là où ce n'est pas fluide. Quand tu as fini de te connecter, ne te, ne te lève pas pour partir. N'oublie pas que tu dois refermer ce canal et te reconnecter au monde du matériel et te protéger. Visualise une grande bulle de lumière autour de toi. Et reprends possession de ton corps et de ton mental en respirant dans chaque membre de ton corps, en lui envoyant une inspiration dans la tête, dans la gorge, au cœur, dans un bras, dans l'autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu atteignes les pieds et que ton corps ait repris son espace. Bouge tes mains, ton corps, et surtout referme le chakra du troisième homme, troisième oeil. Si tu as besoin, va prendre une douche, l'eau te nettoie et te reconnecte à toi-même. Bien froide. Froide, c'est mieux et j'espère sincèrement que cette vidéo t'a aidé. Essaye ce rituel, n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Que tu aies réussi ou pas, et sinon, dis-nous où tu as bloqué. Je me ferai un vrai plaisir de t'aider. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et n'oubliez pas, l'histoire est remplie de rebondissements, de miracles. Croyez au miracle, ayez foi en l'avenir. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez d'autres questions, des idées, des suggestions, des flashs sur l'avenir, n'hésitez pas à les mettre respectueusement en commentaire.